Vous êtes prothésiste ongulaire et vous souhaitez gagner plus de 2700 euros par mois Eh bien, écoutez, c'est possible aujourd'hui grâce au gel Master, qui est un gel 3 en 1. Ce gel magique vous permettra de réaliser moins d'étapes lors des prestations gel. Vous n'aurez plus besoin de réaliser de construction, le gel le fera pour vous grâce à la technique de la goutte et vous n'aurez plus besoin de limer votre gel. En gagnant ces étapes-là, vous allez pouvoir proposer une prestation gel avec 30 minutes de moins. Calculons ensemble maintenant le chiffre d'affaires que vous pouvez générer. Si aujourd'hui vous travaillez de 9h à 18h30 avec 30 minutes de pause déjeuner, vous allez donc avoir sur une journée 9h de travail. En proposant actuellement une prestation GEL en 1h30, vous allez pouvoir accueillir dans votre salon 6 clientes. 6 clientes que vous allez facturer en moyenne 45 euros. Le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir générer par jour est donc de 270 euros ensemble maintenant quel serait le chiffre d'affaires que vous pourriez atteindre grâce au master. Grâce au master, vous travaillerez toujours 9 heures par jour, mais vos prestations ne dureront, ne dureront plus qu'une heure. En une heure donc, vous pourrez réaliser pas moins de 9 clients. Toujours à 45 euros par prestation, vous allez pouvoir générer par jour 405 euros. 405 euros, c'est plus 135 euros par rapport à ce que vous proposiez aujourd'hui. Plus 135 euros par jour en choisissant uniquement la bonne méthode. Maintenant, 135 euros par jour, ça équivaut à 675 euros par semaine et donc aux 2700 euros par mois. Tout simplement en changeant vos habitudes et en travaillant avec un gel plus adapté que vous pouvez choisir en peau avec le One ou en flacon avec le Master. Si vous souhaitez vous convertir en master et travailler avec ce gel magique, ProNex vous accompagne. Vous pouvez suivre l'un de nos ateliers gratuits dans nos académies ProNex ou tout simplement à distance en e-learning. Si vous voulez plus de renseignements sur le master, vous pouvez vous rendre sur la page www.pronex.com et vous y retrouverez toutes les informations. A très vite